Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Olga banier votre consultante business. Alors, ce matin, je vais encore vous encourager et vous donner particulièrement mon avis que tout le monde demande. Madame, que pensez-vous de la durabilité des pétrompés? De la fiabilité des pétrompés? Oh, madame, ça a scamé Madame, j'ai vu sur une vidéo, on a dit que ça a scamé, que c'est un faux site. Les amis, si vous ne savez même pas ce que vous voulez, n'investissez pas. Je vous dis, n'investissez pas. La personne qui veut investir, qui est prête à risquer, sera comme nous. Madame, on fait comment pour être comme vous Quand on investit, on prend le risque. Depuis, euh, je suis dans Pétrompé depuis le mois d'août. Et j'ai déjà fait pratiquement 20 millions de francs avec Pétrompé depuis août. Mais il y a des gens qui disent, oh madame, non, j'ai peur. Décembre, et si elle avait commencer en janvier, j'ai commencé même en... Se... Oh là, on est déjà en février et tu n'as toujours rien fait. Mon ami, c'est que tu ne feras jamais rien. Mais bon. Tu sais, il y a toujours le temps. Hein. Est-ce que c'est fiable? Lui, c'est fiable parce que ça me paye. Ça paye toujours. Ça paye tout le monde. Ça n'a même pas de retard. Tu inities un retrait. Et en maximum une heure de temps, tu as ton argent dans ton compte. Donc, je ne sais pas ce que tu attends pour investir dans P3P. Tu peux voir tout ça. Tu peux voir mon bureau. Tu peux voir mon institut de beauté. Tu peux voir mon entreprise de change de monnaie. Les amis, tout ça, là c'est en partie. J'ai dit bien en partie parce que j'ai plusieurs plateformes. Mais ça en marge partie grâce à P3P. Donc, je ne sais pas si tu hésites encore, mais c'est dans trompé Je ne sais pas ce que tu attends. Mais, mon ami, avec Pétrompé, tu peux t'offrir ce que tu veux. Par exemple, ça, c'est mon vieux PC qui m'aide à travailler l'argent. Ça m'a permis d'acheter un très beau PC. Vous voyez là, ça, c'est encore Core hein. Ce n'est pas n'importe qui qui l'utilise. Quand il dis encore ça signifie quoi? Vous allez comprendre tout à l'heure. Regardez ce que ça fait. Voilà. Alors là. Et ça se transforme en tablette automatiquement. Et ça, je me suis offert grâce à Pétrompe. Connaisseurs connaissent. Vous pouvez aller regarder les prix sur Internet. Donc, les amis, tout est possible. Il suffit juste que tu te décides à le faire aujourd'hui. Donc, c'était ma petite vidéo leitmotiv pour toi ce matin. J'espère que tu comprendras. Mais bon. Si tu n'es pas encore inscrit dans Pétrompe, je t'encourage à t'inscrire. Tu trouveras le lien en description de ma vidéo. Inscris-toi et viens, je te vends des bitcoins à un prix formidable. Aussi, n'oublie pas de laisser ton adresse email parce que pour tous ceux qui s'inscriront, il y a mon lien auront des prix préférentiels pour l'achat de vos bitcoins. Donc, j'espère que la vidéo vous a aidé. Surtout si tu es nouveau sur la chaîne, si tu me découvres à partir de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao